Bonjour à tous, euh, bienvenue à cette dixième édition de la PG-Session. On est très heureux, de, très heureux de vous accueillir ici euh, chez Mozilla. Alors moi c'est euh, Léo Cossic, je suis chef de projet communication et événementiel chez Dalibo. Et euh, du coup j'organise euh, la PG-Session depuis la, fin la deuxième année. Là. Euh, donc la PG-Session souffle sa dixième bougie. On est euh, très content du coup de l'avoir organisé euh, cette année avec notre partenaire euh, historique qui euh, est Auslandia. Euh, donc ça fait très longtemps qu'on organise des événements et qu'on voilà, qu qu est partenaire. Euh, on est aussi en partenariat cette année avec euh, Mozilla qui a une politique de soutien euh, d'initiatives de, euh, de proches de leur technologie et de, leur, euh, et de leurs principes. Du coup ils ont accepté de soutenir notre événement euh, pour PostgreSQL. Merci à eux. Euh, euh, voilà, donc ça, cette année c'est un format particulier pour la PC Session, parce qu'on a fait hier une journée euh, workshop avec euh, bah, peut-être certaines personnes d'entre vous qui étaient, qui étaient là-bas, euh, avec quatre workshops sur la journée, ensuite aujourd'hui c'est journée euh, conférence euh, qui se termine sur une table ronde, et, euh, et demain on aura un échange d'expertise de, de, avec euh, nos deux invités d'honneur, euh, qui sont Alexis euh, Kliukin et Sergei Dudeladov, qui sont, euh, qui sont dans, le, dans le public. Vous pourrez peut-être les rencontrer euh, pendant les pauses. Euh, voilà, donc cette année, c'est une session dédiée à PostgreSQL et à PostGIS. Euh, quelques remerciements, donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'équipe de Mozilla et euh, notamment à Sylvestre Ledru qui nous a aidé à organiser cet événement. Euh, merci à lui. Euh, à nos invités d'honneur, Olix Sikliukin et Sergei Dudoladov, qui sont euh, deux euh, contributeurs euh, PostgreSQL. Euh, qui ont développé pas mal d'outils autour de la haute disponibilité, notamment, et, euh, et, euh, et le PostgreSQL dans le cloud. Donc voilà, ils seront, vous pourrez les rencontrer, on aura une conférence de l'un d'entre eux. Euh, merci à nos conférenciers, à nos intervenants, et, euh, et merci à vous tous euh, d'être venus. Euh, donc Je vous les ai déjà présentés un petit peu, mais euh, nos deux invités d'honneur, qui sont développeurs de Patroni et de PostgreSQL Operator, qui sont euh, des outils de enfin Postgres Operator, qui est un outil de, de PostgreSQL dans, dans Kubernetes, donc dans le cloud. Euh, voilà, euh, Olex Leek euh, travaillait anciennement chez Alando euh, et aujourd'hui chez une compagnie qui s'appelle Adjust et euh, Sergei Deladoff euh, travaille chez Alando encore. Euh, aujourd'hui du coup le programme de la journée on aura six conférences euh, je vous laisse le regarder sur le programme, je pense que vous, voilà, vous devez déjà bien connaître le, le programme. Je vais vous présenter la table ronde. Euh, donc la table ronde sera animée par Simon Clavier, qui est responsable de la stratégie open source chez la SNCF. Euh, merci à lui d'animer cette table ronde. Euh, il est aussi créateur du euh, groupe Interentreprise pour PostgreSQL. C'est un groupe qui fait partie de l'association euh, PostgreSQL France. Et euh, bon, on vous le présentera pendant la table ronde, mais globalement, qui a pour objectif d'encourager de, les, les entreprises à, passer, enfin, à migrer vers, vers PostgreSQL. Euh, voilà. Cette table ronde sera, enfin, on aura comme invité euh, Philippe Baudouin de Dalibo, qui est consultant avant-vente et qui a pris part dans des gros projets de, de migration vers PostgreSQL. Et euh, Vincent euh, Picavet, qui, euh, qui va se présenter un peu plus tard et qui est fondateur de la société Oslandia, notre partenaire. Euh, voilà. Ensuite, pardon. Euh, pour info, donc euh, la salle de pause, je pense que vous connaissez déjà, c'est euh, derrière. On a des toilettes euh, de ce côté-là, donc vous pouvez sortir par ici. Pendant les conférences, plutôt sortir par ici ou re rentrer par ici. Et pour euh, si, dès qu'on est en pause, vous pouvez passer par la porte derrière. Il euh, y a des toilettes du coup ici et il y en a au même endroit euh, à l'étage en dessous. Donc euh, voilà, pour les fumeurs euh, c'est dans la cour et euh, les cigarettes sont interdites euh, à l'intérieur, je pense qu'à l'extérieur ça doit être bon, mais, mais voilà. Ensuite euh, pour euh, la Wi-Fi, c'est Mozilla Guest et il n'y a, a pas de mot de passe, donc tout, vous pouvez vous y connecter directement. Euh, si vous voulez parler de l'événement sur Twitter, euh, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag PGC10, euh, c'est un événement qui est en live, donc euh, en ce moment en principe euh, voilà, on, on doit être en live. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu venir et qui ont envie de, de voir l'événement. Et, euh, et également s'il y a des gens qui ont des questions sur internet, euh, vous pouvez poser vos questions avec le hashtag PGC110 et on sera plusieurs à consulter le hashtag régulièrement et euh, à, à poser vos questions aux intervenants, euh, voilà, s'il y en a. Euh, ensuite on finira la journée sur une euh, loterie pour la PGC110 pour fêter la, la 10 édition. Donc, euh, on vous demandera de, de, de déposer vos badges dans une caisse à la fin de la pause de l'après-midi. Donc, c'est la pause de 15h, 15h, de 15h à 15h30. Euh, vous déposerez vos badges et à la fin de la journée, on en tirera deux. Et euh, les deux personnes, du coup, gagneront un lot de, de livres du cursus de formation DBA de Dalibo. Donc, ça fait cinq livres. Une sacrée quantité d'informations de, de, voilà, sur PostgreSQL. Et ensuite. Euh, un t-shirt Auslandia et une session de certification gratuite, certification PostgreSQL d'Alibo. Euh, voilà, Donc ça, se passe, on vous en reparlera peut-être un peu plus tard, ça se passera à la fin de la journée. Et enfin, pour la suite de la PG session, vous retrouverez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d'Alibo et euh, tous les PDF des conférences sur le site de la PostgreSQL session. Bonjour à tous, je suis Jean-Paul Argudo, le co gérant de la scope d'Alibo. Euh... Alors on est très heureux de vous retrouver ici dans les super locaux de Mozilla, qu'on remercie pour l'accueil. Et que dire, si ce n'est qu'on voulait fêter avec vous cet anniversaire, et aussi avec notre partenaire de toujours, Oslandia. Alors, cette alliance, elle tombe sous le sens. Pogis, clairement, c'est la Rolls des cartouches spatiaux. Et Pogis a besoin de postes pour fonctionner. Alors, si DBA.Sql, c'est un métier, c'est le nôtre, c'est celui de, de Dalibo. Euh, la géomatique et l'SIG, c'en est vraiment un autre. <rire> et euh, à ce titre, ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes plutôt l'un ou plutôt l'autre, sachez que nos deux sociétés recrutent. Voilà, ça c'est dit. Et, euh, et quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une excellente journée de découverte et de partage. Euh, parce que la communauté, c'est ça, c'est le partage et l'entraide avant tout. Voilà, Vincent, je te laisse la parole. Moi, je voulais remercier Dalibo de nous avoir donné l'opportunité de participer et de co-organiser cette PG Session. Comme Jean-Paul l'a dit, on a le plaisir de, de travailler ensemble depuis maintenant 9 ans donc on est quasiment aussi vieux que, que la PG session et c'est pas la première qu'on organise ensemble on avait déjà fait des, une PG session autour de PostgreSQL et Postgis et ça a clairement du sens d'associer les deux puisque dans le quotidien des géomaticiens mais aussi de plus en plus des DBA on a du spatial qui intervient donc bah, on va pouvoir mettre ça en, en pratique ou en tout cas en, en image aujourd'hui donc bah, écoutez une bonne journée à tous également je vous remercie d'être là Thank you.